Vous en avez marre que votre temps soit connecté à ce que vous gagnez. Que vous soyez freelance, coach, consultant ou même salarié, vous gagnez en fonction du temps que vous dédiez. C'est bien, surtout au début, mais à un moment donné, on plafonne. On a envie de quelque chose qui soit plus scalable. Un produit qu'on crée, où on met notre cœur, notre compétence, notre expertise, notre passion et qui nous permettent de générer des revenus sans qu'on soit là tout le temps, tout le temps, tout le temps. Et vous connaissez forcément des formations en ligne, vous en avez vous-même suivi, vous voyez des entrepreneurs web qui gagnent des millions grâce à ça. Et vous avez peut-être envie, vous aussi, de vous lancer, mais il y a quelque chose qui vous freine. La technique, la stratégie, la motivation, l'accompagnement. Et si c'est votre cas, j'ai hâte de vous présenter là tout de suite maintenant. Et en bas de cette page, vous pourrez voir là, Nouvelle formation que j'offre, c'est Passion Formation qui démarre. C'est la deuxième session qui démarre le 29 juillet. Pendant un mois, on va travailler ensemble et je vais vous suivre pour vous motiver, vous accompagner. Mon équipe et moi, on va vous aider à tous les stades pour que vous puissiez, d'ici fin août, créer votre première formation en ligne. Alors, il y aura cinq modules pour vous y aider. Le premier module, on va travailler notre mindset, notre état d'esprit Deuxième module, on va travailler comment trouver la thématique parfaite pour vous pour lancer une formation qui soit rentable. Troisième module, on va voir la technique, comment concrètement créer la formation en ligne. Donc, il y aura vraiment des vidéos qui vont vous montrer pas à pas quoi faire. Quatrième module, on va voir comment vendre cette formation en ligne parce que c'est bien beau d'avoir créé tout ça, mais maintenant, ok, on est début septembre, il va falloir aller la vendre. Et cinquième module bonus qui arrivera euh, en octobre seulement, c'est comment dépasser les 100 000 euros de chiffre d'affaires grâce à vos formations en ligne. C'est ce qui m'est arrivé. Euh, je suis passé de 30 000 à plus de 100 000 euros euh, de chiffre d'affaires annuel et ça a été grâce à formation en ligne. Et non seulement euh, j'ai pu le faire à travers mon expérience, je vais vous enseigner ce que moi j'ai réussi à faire et comment je l'ai fait. Vous allez vraiment venir dans les coulisses et je vais vous montrer comment j'ai gagné de l'argent et comment j'ai pu développer mon business, mais j'ai travaillé avec des entrepreneurs qui ont gagné des millions et des millions. Je suis aussi client d'entrepreneurs qui gagnent des millions. Donc, non seulement il y a mon expérience, il y a mon expérience en tant que prestataire, en tant que freelance pour certains entrepreneurs, mais aussi en tant que client. Et tout ce savoir-là, je vais vous le délivrer pour vous aider à dépasser ces 100 000 euros de chiffre d'affaires. Si vous voulez vraiment vivre de votre business de manière sereine, c'est ce qu'il va falloir viser minimum, donc je vais vous y amener. Donc ces cinq modules, il y a tout le détail en dessous, j'aimerais vous parler un peu de la pédagogie euh, que je vais vous amener. Il y aura tout d'abord une session de coaching juste avec moi, c'est-à-dire qu'on va être en visioconférence et ben, je vais vous aider à trouver, à vraiment affiner votre thématique. Je ne vais pas vous laisser partir sur une idée où vous n'êtes pas sûr. Okay On va avoir une heure de conversation où je vais vous aider à affiner ça. Et après, vous pourrez partir, mais vous ne serez pas seul parce qu'il y a mon équipe qui va vous aider. Alors, mon équipe, c'est surtout euh, mon euh, assistant Mamadou et moi. Lui va plus vous aider sur la partie technique, moi plus sur la partie stratégique. Donc, on sera disponible par email en illimité pendant un mois et tout ça dans le but de vous pousser à l'action et de vous encourager et d'être vraiment là, on va vous suivre en fait. Ce n'est pas une formation que vous allez acheter et puis bon que vous la suivez ou pas, ce n'est pas la peine. Donc Du coup, j'en profite hein, si vous n'êtes pas disponible en août, si vous partez trois semaines en vacances en août, ne prenez surtout pas cette formation parce que euh, vous n'allez pas pouvoir en profiter. Donc, je vais vous envoyer aussi un colis okay, que je vais euh, vous amener chez vous, bah, pas personnellement, hein, euh, vous l'avez compris, avec des supports de cours où Vous allez pouvoir travailler. Ça va être des documents et quelques petites surprises qui vont accompagner les vidéos, d'accord, pour vraiment vous aider à assimiler euh, les concepts qu'on va aborder. Il y a une garantie satisfaire remboursée 30 jours sans condition, sans poser de questions. Vous demandez euh, au c'est-à-dire que vous pouvez suivre toute la formation, hein, vous recevez le colis et tout. Ça vous plaît pas ou ça vous plaît, vous les demander un remboursement, je veux pas savoir. Vous me demandez on vous rembourse et après vous avoir remboursé, on vous demande quand même bah, pourquoi, parce qu'on a envie de savoir. Mais on vous rembourse sans condition, vous n'avez donc aucun risque quand vous vous inscrivez à Passion de Formation. Il y a près de 2000 euros de bonus. Donc, il y a, les, il y a le premier, la première session de coaching au début. Il y a la deuxième session de coaching aussi qui sera offerte que quand vous aurez lancé votre formation. Et là, je vais vous aider à optimiser votre page de vente notamment. Il y a un pack de formation qui va vous être délivré virtuellement. Vous allez pouvoir accéder à plein de formations complémentaires qui vont vous aider. Il y a une place offerte pour la rencontre solopreneur qui aura lieu le 19 octobre à Paris et 60 de réduction pour participer à un stage de perfectionnement qui aura lieu le 18 octobre, si vous êtes disponible, il y a un atelier à Paris où on va aller encore plus loin maintenant que vous aurez suivi toute la formation et que vous aurez lancé votre formation. Donc ça, c'est facultatif, mais si vous inscrivez, vous avez 60 de réduction pour, pour y participer. Donc voilà, je vous invite à regarder tout euh, le reste des détails euh, en dessous de cette euh, vidéo. Et puis si vous nous rejoignez, je serai hyper content. On commence le 29 juillet. Donc, ne tardez pas si vous voulez euh, nous rejoindre. C'est maintenant qu'il faut vous inscrire. Euh, vous allez voir que vous pouvez payer en une fois ou vous pouvez payer en plusieurs fois. Comme ça, le temps que vous euh, payez tout, vous aurez déjà gagné assez pour compenser l'investissement que vous allez faire. En tout cas, si vous avez des questions, n'hésitez pas. Moi, ma passion, c'est de vous aider à créer un business qui vous permet de vivre, épanoui et d'atteindre vos objectifs dans la vie. Donc, si vraiment vous voulez pas simplement créer une formation en ligne, mais le créer avec un but bien plus fort. Je suis persuadé que c'est le meilleur business model qui existe et si vous voulez que je vous accompagne, ce sera avec grand plaisir. Donc je vous invite à vous y inscrire dès maintenant et hâte de vous y retrouver. Les places sont limitées, ok Donc, si vous, voulez, si vous voulez vraiment vous inscrire, c'est maintenant. Je ne peux pas offrir une heure de coaching euh, de manière illimitée à tout le monde. Mon temps est limité. Mais si vous voulez vraiment vous inscrire et que vous voyez cette page et cette vidéo, c'est qu'il y a encore des places. Donc, allez-y, inscrivez-vous et hâte d'avoir euh, cette discussion en 1 à un avec vous juste après. Ciao, ciao